Bonjour à tous, nous avons des nouvelles concernant Sanctuaire et la chronologie de Diablo. Alors rassurez-vous, des nouvelles choses, mais pas ça ne chamboule pas tout, la vidéo de chronologie fonctionne toujours, mais euh, des certaines interviews nous avaient évoqué 30 ans entre Reaper of Souls, Diablo 3, Reaper of Souls et Diablo 4, et bien il fait, en fait, c'est 50 ans avec la publication de cette euh, nouvelle chronologie et au final, eh bien 1336, ça veut dire 50 ans. 50 ans, c'est long. Euh, en soi, ça change pas grand chose 30 ans ou 50 ans pour l'univers ça change pas grand chose Je trouve ça même beaucoup plus euh, fonctionnel Je trouve ça beaucoup plus cohérent pour le contexte de Diablo 4 Parce que bon l'absence de l'église du room Et le côté église de la lumière qu'elle a depuis très longtemps Bah euh, si c'est juste 30 ans je trouvais que ça faisait un peu juste Donc 50 ans c'est ok Donc il faut une grosse ellipse Pour le Rasnar c'est le seul qui est vraiment chamboulé par ce changement Ça lui met 20 ans de plus dans la gueule Mais globalement on sait pas quel âge il a Reaper of Souls Donc au final... Bah, il doit entre 60 et 70 ans, aucun problème